Mes petits chatons, laisse-moi donc te dire Ce qu'à l'ULB tu vas découvrir J'étais tous les soirs occupé à boire Derrière le bar avant que tu ne sois né Écoute donc les conseils de tes aînés Tais-toi vieille bête, le folklore a changé T'as plus rien à dire, toi t'es périmé Touche pas à ma pompe, casse-toi de mon bar tu fait ton temps, laisse-moi ta place. Retourne dans ton rôle, ne perds pas la face. De toute façon, personne n'a rien capté. On fait semblant, nous, à l'ULB. À force d'y penser, on s'est convaincu. Au fil des années, d'être le plus grand cru. Dévider les fûts, c'est tout ce qu'on a retenu. Ouvrez les yeux, cessez votre drama. Pour mieux combattre le patriarcat Arrêtez de chanter, ce n'est pas notre sort Regardez dehors la faune et la flore Je ne parierai pas qu'elle se restaure Avec la crise, tout a augmenté Même se chauffer devient déconné. Mais comme solution, l'alcool nous réchauffe Quant aux politiques, cette de bande d'escrocs Deviner qui va en payer les peaux. De toute façon, personne n'a rien capté. On fait semblant, nous à élever. À force d'y penser, on s'est convaincu, au fil des années, d'être le plus grand cru. Éviter des fûts, c'est tout ce qu'on a retenu. Personne n'aura ce fameux dernier mot. Mais les débats nous emmènent plus haut Mettons l'opposition à contribution Apprenons l'un de l'autre, cessons d'être bidon Construisons ensemble une nouvelle union De cette union, le monde en a besoin De toute façon, on ne changera rien Alors profitons de cette occasion Pour tout oublier dans la Delphité Tant qu'on se voit encore, allons picoler De toute façon, personne n'a rien capté On fait semblant, nous, à l'ULB Pas force d'y penser, on s'est convaincu Au fil des années, d'être le plus grand cru Et l'idée des fus, c'est tout ce qu'on a D'être le plus grand cru Et l'idée déput C'est tout ce qu'on a